Voilà, bah écoutez, je suis heureux d'accueillir Marie-Alix Devara, de, de l'Ordre du Saint-Sépulcre, qui a fait une formation à l'École du Louvre et qui est de ce fait conférencière au Centre des Monuments Nationaux et guide conférencière pour la société Échappée Belle. Euh, elle connaît particulièrement le christianisme et dans l'histoire de France. Euh, et je vais vous donner donc une, 20 minutes sur euh, une thématique passionnante. Ce sont les ancêtres de la revue Terre Sainte. Merci beaucoup de votre intervention. Merci. Voilà. Alors je suis, euh, oui, honorée d'avoir été choisie pour représenter ici comme dame euh, l'ordre du Saint-Sépulcre. La Terre -Sainte, la première de ces revues, c'est la Terre Sainte et les Églises Orientales, qui est un peu plutôt euh, petite euh, feuille de chou. C'est très précis. Vous avez déjà euh, sur la couverture, ce qui montre qu'ils n'ont pas énormément de moyens, que c'est un bimensuel. Euh, le prix euh, n'est pas très élevé. Ça doit revenir à 6 euros par an, en bimensuel quand même. On va parler beaucoup, euh, on va pouvoir parler, écrire à celui qui l'a créé, qui est M. Girard, qui habite près de Grenoble. Et il lance ça, si vous voulez, aussi dans la grande vague des pèlerinages. Certes, nous allons parler cet après-midi des pèlerinages vers la Terre Sainte, mais en France, on a les pèlerinages avec toutes les grandes apparitions mariales du 19e, rue du Bac, Lourdes, la Salette, Pontmain... Donc, ce mouvement de pèlerinage fait que beaucoup de gens s'intéressent à la Terre Sainte. Et donc, ces revues sont des bimensuelles, ce qui représente un travail, je me suis aperçu, quand même colossal. C'est d'ailleurs très général comme sujet. monsieur Girard nous donne les sujets aussi qui l'intéressent, puisque un des numéros commence par la consécration de la, de la Pologne à Notre-Dame de la Salette, qui est loin, évidemment, de la Terre Sainte. Mais l'idée est de parler de, quand même, aussi l'ensemble du monde catholique, tout en se rattachant particulièrement à la Terre sainte. Euh, dans ce numéro, il y avait aussi les problèmes avec euh, les orthodoxes. Certains défendaient la présence des jésuites, qui avaient notamment à Astrakhan des écoles, depuis assez longtemps, depuis le début du, la fin du XVIIIe siècle. Et les ministres russes se sont quelque peu écharpés les uns défendant la présence des jésuites et les autres disant que non, il fallait uniquement un enseignement orthodoxe. Autre sujet, la rivalité entre les catholiques et les protestants. Et on va trouver des, des écrits relativement amusants pour nous aujourd'hui. Voilà ce qu'écrit l'évêque à Balbec. Nombre d'enfants, dit-il, ont quitté nos écoles pour aller chez les protestants qui offre des livres gratuits. L'évêque, ajoute-t-il, leur a parlé, aux familles, et ils sont revenus. Voilà, donc pas d'inquiétude. On aura aussi dans la Terre Sainte, c'est le même sujet, euh, cette phrase, ah, c'est assez amusant. Monsieur le directeur, je vous donne des nouvelles de la faculté de médecine placée sous le patronage de la France. Je suis heureux de pouvoir vous dire que dès la seconde année, la faculté protestante si richement dotée est prête de disparaître faute d'élèves devant sa rivale catholique qui s'avance comme la phalange macédonienne devant les troupes de Darius ruisselant d'or. <rire> Quelle victoire pour la France et pour le catholicisme, quelles conséquences pour l'avenir religieux du Liban et de la Phénicie. Il y a, il y a beaucoup d'ailleurs dans ces revues, on va voir, il y a, il y a de tout. Et l'humour n'est pas absent. Enfin, pour eux, ce n'est pas vraiment là de l'humour. Pour nous, évidemment, les, le temps a passé. Très touchant, évidemment, c'est que euh, Monsieur Girard, qui a donc créé cette œuvre, euh, cite les lettres qu'il reçoit. L'évêque de Saïda, vous semblez m'oublier. Notre pauvre clergé voit avec effroi l'hiver s'approcher avec sa colonne accoutumée de mots et de misère. Mes pauvres chrétiens sont transits de froid, donc, signé Théodose Corsomi. Et effectivement, euh, M. Gérard, on envoyait énormément. Le but de ces revues, c'était non seulement de renseigner sur la vie catholique en Orient, et particulièrement en Terre Sainte, mais d'envoyer de l'argent et d'envoyer vraiment des, des secours. Euh, M. Gérard, par exemple, a accueilli aussi des, des prêtres de, de, venant de Terre Sainte qui venaient finir leurs études en France. Lorsque cette revue se termine, on apprend que c'est un Toulousain, l'abbé Albouy, qui va la reprendre, que cette revue va devenir beaucoup plus éclatante. Elle prend presque le format de l'illustration. La typographie est excellente. Il va y avoir beaucoup de gravures représentées. Et Ce père Albouy a été nommé chevalier donc, de l'ordre du Saint-Sépulcre. Il va travailler à cette revue pendant près de 12 ans, également un bimensuel, 8 euh, feuilles, c'est-à-dire 16 pages, ce qui représente un travail euh, colossal. Et lorsqu'il arrête, en se sentant euh, fatigué, il remet cette œuvre de la Terre Sainte, la revue, à l'œuvre des Écoles d'Orient, donc l'École d'Orient aujourd'hui, et euh, à son confrère et ami, monseigneur euh, Charmetant. Le numéro 1 un a une date évidemment euh, très symbolique, puisqu'il paraît le 15 juillet. 1875, donc l'anniversaire de la prise de Jérusalem par les croisés le 15 juillet 1099. C'est aussi un bimensuel, c'est aussi illustré, c'est aussi à un tarif vraiment très économique, hein, comme Terre Sainte magazine aujourd'hui. Euh, il y a bien indiqué quand même, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup, beaucoup d'argent, parce qu'il y a écrit sur la couverture que toute lettre taxée est refusée et que les lettres qui demandent une réponse doivent renfermer un timbre pour l'affranchissement. Ce qui prouve qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais bon, ils n'avaient pas énormément d'argent. Et à un moment donné, effectivement, l'abbé Albouy parle d'une revue qui est un peu au-dessus de leurs moyens, mais il tient bon, parce que c'est une aide à la Terre sainte. Alors, quels sont les thèmes Les thèmes, j'ai pris du moins important au plus important. Euh, en histoire de l'art, vous avez des choses très très variées. Euh, L'Instel à Napoléon III, euh, en 1860, après 1860, des fraudes dans les fouilles, ça, ça a dû pas mal euh, amuser. On fabrique là-bas euh, de la fausse monnaie, des fausses inscriptions, de faux fragments du deutéronome, euh, des fausses poteries en grande quantité, alors qu'en réalité, on en trouve peu. Et le pays qui s'est fait le plus plumer, c'est l'Allemagne. Bon, je ne suis pas très fier, mais bon, euh, c'est comme ça. Euh, D'hiver, je trouve un article assez étonnant de monsieur de Bismont, un article sur l'hygiène à la Mecque, et voilà ce qu'il écrit Le canal de Suez a mis la terre sainte de Mahomet à la porte de l'Europe et ça pourrait rendre des dangers d'épidémie importants. Le père Alboué lui-même n'écrit pas beaucoup d'articles, mais on sent ce qui euh, l'a intéressé c'est un homme, en fait, au départ, qui est, qui est curé près de Toulouse. Il est passionné par la Terre sainte, il va prendre l'hébreu. Il passe six mois en Terre sainte et je pense qu'il n'a pas dû beaucoup dormir parce qu'il a passé ces six mois à l'arpenter en long et en large. Et il a écrit notamment, par exemple, sur les cèdres du Liban. Donc, c'est vous dire qu'il y est allé, il a mesuré les arbres, il les a comptés, il a étudié ce qui, avant lui, en avait parlé. C'est extrêmement euh, détaillé. Alors, j'ai eu des soucis pour avoir euh, le nombre d'abonnements et de lecteurs, mais ce n'est pas énorme. Le seul élément que j'ai trouvé, parce que ce n'était pas forcément conservé, c'est qu'il dit qu'en 10 ans, ils ont édité, avec, dit-il, un très bon éditeur, euh, Firmin Didot, 180 000 exemplaires. Donc, vous voyez, en bimensuel, euh, ça n'en fait pas énormément, mais il a tenu bon, et il est vrai que beaucoup de bienfaiteurs lui appartiennent lui apportait parfois jusqu'à un qui a apporté un petit sac d'or, donc qui lui permettait de, de continuer à faire marcher cette revue. Il y a un sujet assez intéressant qui, qui est très important, c'est pour ça que j'ai cherché à savoir d'où ça venait c'est le nobiliaire. À partir de 1884, chaque revue, donc en bimensuel, commence par deux pages, trois pages, quatre pages sur une famille qui a participé aux croisades mais avec toute l'histoire de la famille, ce qui est assez étonnant. En fait, l'abbé Albuy explique qu'il veut honorer la noblesse qui a énormément aliéné ses terres pour partir. Il dit enfin, L'auteur, pardon, ce n'est pas, pas l'abbé Albuy, c'est Roger Listel, l'auteur, qui parle de ceux qui ont tout vendu pour partir, et ceux aussi comme le comte du Perche, qui euh, n'ont plus vraiment de quoi vivre au retour. Il écrit... « J'ai requis les religieux de Saint-Denis d'avoir la charité de venir à mon secours. » Il cite aussi une chose assez étonnante, ce sont les noms des pèlerins qui reviennent. On s'attend effectivement à euh, euh, Roger Nazareth, Robert le Jérusalemier, etc. Mais reviennent aussi de croisades Geoffroy de Mahomet ou euh, Laurent Saladin. Donc c'est tout à fait euh, étonnant. Mais... « Et j'ai recueilli, dit-il des épitaphes de bourgeois du XVIIe siècle qui s'appelaient, qui se nommaient « Chevaliers voyager de Terre sainte » au XVIIe. Il faut se rappeler en fait que Louis-Philippe a euh, fait décorer les salles des croisades à Versailles, que euh, l'histoire quand même de ces croisades glorieuses pour la France euh, sont très, très, très étudiées au, au XIXe siècle, euh, et donc, c'est pour ça que toutes ces familles sont représentées, euh, et la Albuie veut un peu leur rendre euh, hommage. En plus, il faut aussi se rappeler ces noms que vous connaissez, qui sont tous ces membres de la, de la bourgeoisie, euh, haute bourgeoisie, noblesse, qui sont en Terre Sainte, au, en fait, dans ces années-là, 1880, qui donnent, si c'est par exemple Paul Amédée de Piela, euh, qui est un véritable euh, chevalier de la Terre sainte. Il y a fait plus de 30 voyages. Il a aidé à la création du monastère des Bénédictines sur le Mont des Oliviers. Euh, Lui-même, en plus, était laïque, donc c'est vraiment euh, presque un religieux laïque consacré. Vous aviez aussi l'ancien ambassadeur de Constantinople, euh, Melchor de Vogüé, à qui nous devons alors, un travail d'archéologie euh, énorme et puis le fameux tas de pierres d'Abou Gauche qu'il avait réclamé. Et le sultan finit par lui dire, écoutez, d'accord, bah, prenez, prenez votre tas de pierres. Et on voit aujourd'hui ce qu'est devenu le tas de pierres d'Abou Gauche. D'ailleurs, encore aujourd'hui, euh, il y a de nombreuses photos euh, dévoguées avec le, les pères d'Abou Gauche. Et on voit que les liens sont, sont restés. Et ça a été après donné, bien sûr, à, à la France. Vous avez aussi la princesse de la Tour d'Auvergne, qui était née mademoiselle de euh, Basie, veuve de Eugène Leroux. Je me suis demandé si c'était la, la chicorée, peut-être ça appartenait beaucoup d'argent, parce qu'elle a quand même réussi, lorsqu'elle était veuve, elle s'est remariée avec le prince de la Tour d'Auvergne, et elle a acheté quand même 6 hectares sur le Mont des Oliviers. Elle y a fondé le Carmel du Pater, notamment avec un des deux pères ratisbonnes, et lorsqu'elle est morte, elle n'est pas morte là, elle est morte à Florence, elle a demandé après que son corps soit ramené à Jérusalem. Donc, il y a son, son tombeau là au Carmel du Pater. Les variétés, ensuite, j'en ai trouvé une, parce qu'il faut se limiter, euh, assez intéressante. Le 5 avril 1860, Mgr Scapapietra, évêque de Smyrne, euh, se dit qu'il faut absolument qu'il dise qu'il célèbre la messe du jeudi saint euh, au Sénacle. Or, c'est interdit, puisque ça appartient aux musulmans. Depuis 1559, les Franciscains l'ont perdu. Et un Franciscain est euh, chargé d'aller voir, je cite, « le supérieur du couvent des derviches » et lui demande la permission pour un groupe de 12 pèlerins euh, d'aller faire des dévotions. Ça voulait dire beaucoup de choses. Il accepte. Ils arrivent à 5 heures du matin... Et au moment où ils arrivent, un musulman arrive et dit non, non, non, non, non, vous que des prières silencieuses, mais rien d'autre. Et en fait, c'est une dame qui était là, Catherine de Hohenzollern, qui va lui parler et qui obtient la possibilité pour ce jeudi saint de 1860 d'avoir une messe, vraiment une baisse basse, mais la messe euh, au Cénacle. Au moment de la fin de la messe, ils entendent un grand bruit, donc ils rangent très très vite l'hôtel portatif, le calice, le ciboire, et les douze pèlerins quittent très vite le Cénacle, tels les douze apôtres, le jour du, du jeudi saint. Et vous trouvez curieusement, dans la même rubrique des variétés, le docteur Mavrogeni qui vient nous parler des chiens errants de Constantinople, qui, dit-il, est une bande de chiens qui sont très organisés, un peu comme les habitants des États-Unis d'Amérique. Il y a des raccourcis assez étonnants. Je vous cite, « Ces chiens sans maître se gouvernent eux-mêmes et forment une espèce de république fédérative comme celle des États-Unis. » Bon, c'est assez étonnant. Autre, autre petit sujet, bon, distrayant, avant de parler au plus sérieux, le régisseur Mehmet, qui est écrit, s'interrompt, il a des crampes épouvantables à l'estomac, il se couche sur le dos et, je vous cite, il appelle un de ses valets, qui lui danse sur le ventre et sur l'estomac comme, comme, comme il l'aurait fait pardon, sur un sac de blé. Le spectacle d'un meurtre ou d'un suicide ne nous aurait pas causé plus de frayeur. Mais le malade se relève en disant que tout va bien, qu'en penserait la faculté de médecine. Après vous avez donc bien sûr Faune, Flore, Pèlerinage, l'œuvre des écoles d'Orient dont ils vont beaucoup parler, le plus émouvant, ce que j'ai trouvé, je vous parlerai, c'est euh, l'autobiographie de la conversion des deux frères Ratisbonne et puis les massacres de Damas. Les massacres de Damas en 1860 euh, sont racontés par un prêtre jésuite qui les a vécus enfants. J'avais presque hésité au départ et à enlever la première phrase qui est, bon, qu'il faut comprendre, mais je, je, suis, je la lis. C'est la mère de ce jeune garçon qui écrit ceci. Ils sont donc mourants de faim dans un réduit. Nous apercevons quelques pommes gâtées. Ma mère les ramasse, détache pour elle le côté amer et me donne le reste. Puis elle me dit, mon enfant, quand le bon Dieu voulut montrer au monde qu'il aimait son fils, il le chargea d'une pesante croix. Si l'épreuve est un signe de son amour, nous pouvons dire qu'il nous aime beaucoup. Oui, beaucoup qui nous apporte seulement un peu de patience et de résignation. Et dans cette sombre écurie, écrit le père angélique qui est devenu jésuite par la suite, la prière se faisait avec une ferveur égale à nos peines, mais ma mère pleurait toujours. Donc cette revue va être passée après à euh, l'œuvre des écoles d'Orient. Donc c'est à peu près à peu près la même. Euh, une chose un peu, par exemple aussi assez touchante, c'est l'hommage aux victimes du bazar de la charité le père Charmetan a publié un livre pour faire une sorte de petite communion des saints en disant, au fond, le, le sacrifice de tous ces gens qui sont morts euh, et qui, quand même, étaient à une vente de charité doit servir à tous les Arméniens qui sont massacrés. Donc, le livre a été vendu au profit de euh, l'Arménie. Donc, euh, bon, malheureusement, il faut s'arrêter. Il va y avoir, après, bien sûr, le bulletin euh, Saint-François et la Terre Sainte, pour une prochaine fois, et donc, en 1921, création de la Terre Sainte. Euh, évidemment, euh, s'il y en a certains parmi vous intéressés par l'Ordre du Saint-Sépulcre, vous pouvez passer par l'Ordre pour être abonné automatiquement, puisque nous sommes tous abonnés. Mais à mon avis, il vaut mieux vous abonner directement, si vous ne l'êtes pas aujourd'hui, quitte à vous intéresser après euh, à l'Ordre. Vous ne regretterez pas, parce que je crois que tous les chevaliers, euh, dames euh, et autres lecteurs... Euh, arrêtent tout lorsqu'ils reçoivent euh, Terre Sainte Magazine, parce que c'est tellement euh, passionnant que c'est difficile de le quitter. Merci de votre attention.